Ça va, Maman ça, ouais, ça va, Maman. Ça va Ça va, à peu près. À peu près <rire> Ouais. Donc aujourd'hui, on va, on va parler notamment du canaliste thérapeutique. J'ai fait donc un post sur Facebook. Oui, voilà, j'ai fait cette photo que je t'ai montrée, oui. qui a soulevé beaucoup d'émotions, d'adhésions. Beaucoup de gens se sont-ils concernés hum. Comment Qu'est-ce qu que tu as ressenti quand tu l'as vu Une grande émotion Déjà parce que c'est toi qui l'as fait et je pensais pas. Je pensais pas que ça pouvait se faire en fait. Tu pensais pas que, que je vais tu peux pas, pas que ça pouvait se faire Tu ne pensais pas que ça allait pas susciter autant de... de, de oui, euh, de je porter. suis étonnée. Tu es étonnée. Euh, ça me fait du bien. J'ai un cancer du pancréas ah. non résécable. C'est-à-dire que lorsqu'on peut opérer... C'est-à-dire que j'ai un cancer du pancréas qui est métastasé. J'ai des métastases sur les poumons. J'ai des nodules dans le foie. Dans l'estomac en bas des poumons j'ai une vertèbre la L1 qui est bouffée complètement par le cancer et, euh, et le chirurgie. fait que j'ai des métastases veut dire que je ne peux pas être opérée donc je ne suis fait pas partie des 5% pour lesquels je peux avoir un espoir de survie je me suis mise au, terab... au cannabis thérapeutique tu m'avais apporté euh, deux mois après que j'attaque ma chimio tu étais venu de, de paris tu es descendu me voir un week-end et tu m'as dit maman il faut que tu fumes un peu d'herbe. Tu vas voir ça va te calmer. Je t'en ai pas eu beaucoup parce que je n'avais jamais fumé ça de ma vie. Pour moi, fumer de l'herbe c'est euh, fumer un pétard, c'est des gamins dans les rues, c'est de la drogue, euh. en fait c'est l'horreur quoi. Euh. <rire> euh, mais comme j'ai quand même pas peur de toi, je me suis dit bon si ton gamin te le dit, tu vas essayer. Donc j'ai fumé avec toi, ça m'a fait un petit peu tousser au début. Et puis euh, on a passé une super soirée, en fait ça a duré au moins 6 heures, on a discuté. J'allais de mieux en mieux, j'étais en pleine forme, j'ai mangé les trois quarts d'une tarte aux pommes que j'avais faite pour toi, désolée, tu t'en as même rendu compte. J'ai mangé toute la soirée, donc ça m'avait ouvert l'appétit et j'étais, alors euh, j'étais pas euphorique, j'étais pas spécifiquement, euh, euh, comme on dit, comme j'ai pu entendre, c'est pour ça que ça fait peur, que ça terrorise tout le monde, qu'on voit des éléphants roses ou je sais pas quoi, absolument pas. Je n'avais plus de douleur, ce jour-là je n'ai pas pris de clipane, j'ai pas eu besoin. Et quand tu restais le lendemain, tu, tu restais que deux jours, on a réessayé, ça a fait pareil. Bon, je, après, après ça, euh, ben, pas plus. Euh, moi, je, euh, je suis restée là-dessus, j'ai dit, bon, c'est chouette, mais sans plus, quoi. Et puis, j'ai vu une émission sur Arte, Cannabis sur ordonnance. Et là, j'ai vu, où j'ai vraiment été touchée, de voir le nombre de gens qui se soignent et qui arrivent à guérir, enfin, au moins, à soulager les douleurs, notamment pour la maladie de Crohn, pour les gens qui sont atteints de, de sclérose en plaques. Euh, des gens qui font des, des crises d'épilepsie, euh, tous ces gens-là avaient du cannabis médicinal, puisque c'est autorisé aux USA, évidemment c'était filmé aux USA, parce que ce pays, enfin sur les, je ne sais pas combien d'États qu'il y a, je crois qu'il y en a plus de la moitié qui n'ont pas respecté le gouvernement fédéral, et qui se sont euh, autorisés eux-mêmes à ouvrir des officines médicinales euh, qui vendent la marijuana sous différentes formes, des patchs, des gélules, enfin bon, peu importe, et euh, j'ai commencé, et là j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais ce qu'Olivier m'a fait fumer il y a trois mois, ça peut peut-être m'aider. J'ai cherché, donc j'ai tapé, c'est m'aider. Je n'ai rien trouvé en France qui le vendent. Enfin, aucun site, j'ai trouvé qu'un site en Suisse. Je ne connaissais pas qu'on était aussi nombreux à rechercher ça et à être tous, euh, comme moi, privés d'un médicament. Enfin, ce n'est pas un médicament, c'est une plante qui peut soulager énormément. Voilà, alors, euh, pourquoi te priver de ça euh, Tu as lancé ce, ce post Facebook, il y a eu énormément de partages, énormément de gens qui l'ont vu, énormément de réponses, des gens qui m'encouragent, et des gens qui témoignent, qu'ils en prennent aussi, et ils en prennent, mais ils se cachent. Disant, je, voilà, je, je suis obligé de me cacher, sinon je peux aller en taule. Voilà, le problème, il est là. C'est dramatique d'en arriver là. Moi, je demande au gouvernement de légaliser immédiatement, l'usage du cannabis à des faits médicinales. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas accepté en France.